Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques, actuellement je suis en Ukraine, donc je suis venu pour refaire toutes mes dents inférieures. Voilà. C'est André qui s'est occupé de moi, qui est très très compétent, qui est le directeur d'une clinique dentaire dernier cri, où il y a toutes, tous les instruments sur place, d'une hygiène irréprochable et avec un tarif euh, défiant toute concurrence, quoi, qui est de Cinq fois moins cher que les tarifs français. Donc, je recommande à toute personne qui souhaiterait refaire ses dents avec des travaux importants de se déplacer en Ukraine. Et la personne ne sera pas déçue, ni par le service, ni par le résultat. Все люди, которые у нас работают, это специалисты высокого класса, которые это прежде всего молодые люди, которые хотят прежде всего работать. les нас работают профессионалы, продолжают непосредственно свое обучение. Если люди приходят и уходят с улыбками, это говорит о том, что они остаются довольны тем сервисом, который мы им предоставляем. Merci.